Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien, je suis ici à Los Cristianos dans le sud de Tenerife et dans cette vidéo je voudrais vous expliquer la manière la plus efficace de démarrer en trading et d'arriver à des bons résultats. Le problème de beaucoup de gens lorsqu'ils se décident à faire du trading, à gagner en bourse, c'est qu'ils veulent aller trop vite, ils veulent brûler les étapes. Or il faut bien comprendre qu'il est important d'aller pas par pas, et de progresser petit à petit parce que le trading c'est quelque chose qui s'apprend et qui s'apprend avec le temps, même si vous pouvez avoir des résultats très rapidement en quelques minutes lorsque vous démarrez vous pouvez gagner de l'argent mais le problème c'est que très souvent les personnes qui démarrent sont impatientes de gagner beaucoup d'argent très très vite et malheureusement on peut avoir l'illusion que c'est très facile euh, qu'on peut gagner euh, très facilement parce qu'on se trouve juste au moment où on démarre dans, par exemple dans un marché qui monte et on suit l'évolution du marché, on achète, on achète et on gagne, on gagne, on gagne. Donc ça donne l'illusion aux débutants que le trading est facile. Et le problème c'est que s'ils vont gagner par exemple beaucoup le premier jour, eh bien le lendemain le marché, le marché sera peut-être moins facile à comprendre et ils risquent de perdre beaucoup plus que ce qu'ils ont gagné la veille et ils ne vont pas comprendre, ils vont paniquer, ils vont s'énerver et à ce moment-là ils vont reperdre tout ce qu'ils ont, qu ont perdu la veille et peut-être beaucoup plus. Donc il est très important au départ si vous décidez d'apprendre le trading et de démarrer. D'abord il faut que vous ayez une formation parce que le trading ça ne s'apprend pas comme ça sans aucune formation, il faut vraiment apprendre des techniques et des méthodes efficaces. Et ensuite il faut commencer avec un investissement minime, c'est-à-dire vous pouvez bien sûr ouvrir un compte de 500, de 1000, de 10 000 ou de 100 000 euros si vous voulez, là n'est pas la question mais l'important c'est de commencer à prendre des petites positions. D'abord pour ne pas avoir le stress et ensuite pour au cas où ça se passe mal, c'est que vous puissiez récupérer facilement votre perte. Donc si vous perdez par exemple 2% par jour, 2% disons en un jour, ce n'est pas un problème pour le récupérer. Mais si vous perdez 10% du capital de votre compte en un jour, ça va être nettement plus compliqué de le récupérer rapidement surtout si vous êtes débutant. Donc prenez bien la peine de démarrer en trading en faisant des petits gains. Donc je sais que ça peut être frustrant que vous avez envie de gagner beaucoup très vite en trading, mais ne commettez pas cette erreur qui bien souvent amène euh, les traders débutants à abandonner ou à avoir de mauvais résultats à long terme. Donc ce n'est pas la peine de risquer des sommes importantes, je sais que si vous investissez beaucoup, vous avez la possibilité de gagner beaucoup, mais vous avez surtout le risque de perdre beaucoup, surtout si vous êtes débutant. Donc ne commettez pas cette erreur, commencez petit à petit par des petites sommes. Vous investissez, vous allez peut-être gagner 2-3 euros sur chaque trade, mais si vous faites ça tous les jours pendant quelques journées ou quelques semaines, et eh bien vous verrez que vous atteignez, une méthode efficace et petit à petit vous allez progresser et vous pourrez augmenter la taille de vos positions. Donc c'est très important. Ayez donc la sagesse de progresser petit à petit, d'augmenter petit à petit euh, votre investissement sur chaque trade et vous verrez qu'alors si vous avez une bonne méthode, eh bien vous progresserez progressivement et vous arriverez à de très bons résultats et vous pourrez gagner beaucoup d'argent par la suite. Mais n'essayez pas de brûler les étapes. Voilà c'est ce que je voulais vous expliquer dans cette vidéo, je pense que c'est très important. Likez cette vidéo si elle vous a plu et partagez-la parce que je pense que ça peut aider beaucoup de personnes qui s'intéressent à la bourse comme vous et je pense que vous arriverez à de meilleurs résultats en appliquant cette technique plutôt qu'en essayant de brûler les étapes. Si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne YouTube c'est le moment, cliquez en dessous Ici et cliquez sur la petite cloche si vous souhaitez recevoir d'autres vidéos. Si vous n'avez pas encore une bonne méthode de trading et eh bien vous pouvez démarrer avec mes méthodes, vous avez un lien ici au-dessus vers mes différentes formations, vous avez également un lien en dessous de cette vidéo et vous verrez avec la, la méthode que j'enseigne que vous pouvez arriver rapidement à des petits, à des bons résultats mais en commençant avec un petit investissement pour éviter euh, les problèmes que je vous ai expliqué dans cette vidéo. Voilà je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. au revoir,